Bonjour à tous dans cette séquence nous allons voir comment on va associer des actions aux vues. Je pense que vous vous souvenez tous de ce geste que l'on faisait pour associer une action à un bouton c'est à dire qu'on faisait ici un glisser déplacé on disait que c'était une action et on l'appelait de cette manière là et on avait une action et c'est comme ça qu'avec storyboard on faisait l'association entre ici par exemple un bouton et le traitement qu'on allait associer à l'événement qu'on récupérerait quand on tape sur le bouton. Bon bah ben ça c'est ce qu'on faisait sous Storyboard et en mode programmatique on n'a pas Storyboard, on n'a rien de tel, on construit tout de toute manière programmatique. Comment fait-on Donc fini de jouer et ce geste que vous venez de voir eh bien nous allons le remplacer. Pour cela comment va-t-on faire Eh bien on va tout simplement gérer euh, le bouton de manière programmatique. Alors, je parle de bouton, mais vous allez voir que ça peut s'appliquer à un certain nombre d'autres types de vues, euh, à peu près tous, mais bon, on va le faire ici euh, sur un bouton. Euh, L'idée, c'est qu'encore une fois, le bouton, c'est une vue, plus euh, ben, quelques détails. Alors, il y a euh, des attributs qui vont en fait être liés à la nature de la vue qui est un bouton, en particulier Tint Color, Background Color, quoique Background Color, vous l'avez également dans la vue, Title Label, c'est quelque chose qui est lié à. Un bouton et puis vous allez également pouvoir spécifier qu'il a un titre alors le title label en fait vous n'y accédez pas directement mais vous pouvez modifier la police de caractère. et en fait si vous voulez affecter un titre et eh bien vous allez le faire via soit cette méthode là en objectif C soit cette méthode là en Swift et vous associer un label à un état et on a vu déjà que quand on a particularisé un bouton custom on avait l'état normal et l'état Highlighted par exemple. Ben, vous êtes amené effectivement à pouvoir le faire comme ça. Et puis donc une fois que vous avez créé le bouton comme une vue un peu particulière avec des caractéristiques particulières eh bien vous allez devoir lui associer une cible et là vous avez une méthode donc ça c'est la méthode en objective C et sans correspondance en Swift qui en fait va vous permettre de spécifier la classe qui doit être invoquée la méthode à invoquer dans cette classe-là et l'événement que vous voulez associer. Alors bien évidemment, alors attention au piège, si la méthode est paramétrée, il ne s'agit pas simplement de donner son nom, mais il faut donner des éléments de signature. Donc en général, on met un deux points pour dire qu'il y a des paramètres en Objectif C et en Swift, on peut aller jusqu'à donner beaucoup plus d'éléments sur la signature de la méthode. L'idée c'est que bien évidemment on trouve cette méthode associée à l'événement de manière non ambiguë. Alors attention cependant si cela est valable pour toutes les vues, c'est à dire que vous pouvez faire un target sur n'importe quelle vue, il y a des événements qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction des vues. Et voilà ici la liste de tous les événements que vous pouvez avoir. Okay. Donc vous avez le Touchdown, euh, alors celui-là il est important, j'aurais dû le, le mettre en, en, en gras aussi, euh, je vais du coup le souligner, hein, c'est quand vous appuyez dans la vue, euh, après vous avez Touch Up Inside, c'est aussi pas mal, hein. c'est quand... On lève le doigt de là où on avait tapé. Value change qui marche évidemment pas trop pour les boutons mais qui marche par exemple typiquement pour les sliders ou pour les segments de contrôle vous voyez. Donc il y a toute une série d'événements. Je vous recommande vivement de faire un petit rtfm pour lire le fantastique manual parce que il faut que vous regardiez ben, il y a forcément un événement qui convient à la situation que vous recherchez. Et bien évidemment, dans la documentation des différents mécanismes prédéfinis, vous avez l'information des événements qu'il faut récupérer. Alors bien évidemment, euh, si je peux associer une méthode à un événement, je peux le désassocier. Alors il y a deux manières de désassocier. La première chose c'est de faire une nouvelle association. C'est si je ne veux pas désassocier tout court mais simplement remplacer l'ancienne association par une autre association. Par exemple, si je tape une première fois sur le bouton ça appelle telle méthode et cette méthode là provoque le changement de la méthode qui est invoquée par le bouton parce que maintenant il se met à avoir une autre fonction par exemple. Eh bien on le fait. Euh, si je veux désassocier pour désassocier et ne plus rien traiter de cet événement sur la vue en question et eh bien j'utilise une méthode qui s'appelle remove removeTarget et puis il n'y a pas de souci. Et euh, bien évidemment euh, je peux également identifier euh, les cibles associées à euh, une vue pour un événement donné et dans ce cas là j'utilise la méthode action où je passe l'objet qui est concerné, l'événement que je veux gérer et ça me rend le nom de la méthode associée. Donc ça c'est des mécanismes d'introspection qui sont assez confortables. En guise de conclusion, on va quand même pas dire que c'est difficile, c'est extrêmement simple. On maîtrise tout. Encore une fois, moi ce que j'aime bien dans l'approche programmatique, ce n'est pas un problème de se dire est-ce que c'est plus facile, est-ce que c'est plus difficile. Pour moi c'est plus facile que storyboard. Mais c'est que surtout, après coup, quelqu'un en regardant le storyboard, je pense, verra moins de choses, en tout cas moi je vois moins de choses que quelqu'un qui regardera du code. Voilà. Et euh, là aussi, euh, vous avez besoin si vous voulez utiliser cette technique de programmation de vous rappeler de tout ce qu'on a dit sur la programmation événementielle ou ce que vous avez appris par ailleurs sur la programmation événementielle, tout simplement parce que c'est de la programmation événementielle. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.